Du haut de son rocher, Astérix semble veiller au parc de loisirs gaulois. Pourtant, le guerrier de la célèbre bande dessinée française a choisi de confier la sécurité des 37 attractions à Apav. Si pour l'heure, le parc est fermé, les équipes se préparent avec grand soin à sa future réouverture. La sécurité est donc une priorité. Là, les cordistes sondent la structure afin de garantir l'absence de défauts de fissuration, de corrosion ou d'anomalie. La méthode, dite ACFM, permet un contrôle non destructif grâce à l'électromagnétisme. Au sol, l'expert APAF qui les encadre, recueille et contrôle les données. Tu me fais le bousset qui est sur le poteau. APAV dispose de différents moyens technologiques, magnétoscopie, ultrasons, mesure laser, altimètre, endoscopie, etc. La compagnie des Alpes, propriétaire des lieux, fait appel à APAF depuis longtemps sur différents parcs en France. L'expertise APAV est reconnue et appréciée. Une expertise, des compétences euh, et puis des préconisations dans ce qu'on peut faire euh, comme contrôle. C'est notre référent dans les contrôles euh, non destructifs. Donc euh, dès qu'on a une question à poser, c'est les numéros 1. L'hivernage est la période propice à ces opérations. Les attractions tournent régulièrement à vide, les soudures sont confortées et la boulangerie est expertisée. C'est une mission globale de contrôle sur toutes les attractions. Euh, C'est des contrôles non destructifs qui sont le reçuage, la magnétoscopie, les ultrasons, la CFM... Le serrage de boulons, on fait des contrôles d'écartement de, de pistes. Et cette année, crise sanitaire oblige certains trains qui d'habitude sont envoyés pour entretien à l'extérieur sont même vérifiés par APAV dans l'atelier du parc. Un gain de temps précieux qui demeure une suite logique à une relation très forte entre le parc Astérix et APAV. Les relations sont vraiment excellentes. Euh, une relation de confiance. Il y a de bons feelings. On peut se reposer entièrement sur eux euh, sur, au niveau des contrôles qu'ils font. On transporte des gens, donc il faut à tout prix que tout ce qui est fait, tout ce qui est contrôlé, soit vraiment minutieux quoi. Chose qu'on a justement avec, euh, avec la PAV et dans la bonne humeur en plus. Ici comme ailleurs, le contrôle non destructif vérifie la santé d'un équipement sans le détériorer. Sur l'une des attractions phares, Goût du Rix, les techniciens arpentent les rails minutieusement. Le parc Astérix reste très exigeant, la sécurité demeure exemplaire et se situe dans le top niveau mondial. Chaque année, plus de 2 millions de visiteurs viennent frissonner de sensations fortes sur Osiris, Tonnerre de Zeus, Pégase ou Rix.